Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Xbox Live .fr pour un nouveau vidéo test et ce coup-ci on va vous parler de Resident Evil 3 sorti euh, fin du mois de mars sur Xbox euh, One et PS4 et PC euh, également pour ne pas euh, les citer. Alors le jeu est toujours édité par Capcom et euh, se place en, fait, en termes de sortie peu de temps après le remake de Resident Evil euh, 2, euh, Resident Evil 2 d'ailleurs qui était... Euh, un vrai remake, enfin, qui pouvait être considéré, à mon sens en tout cas, comme étant un vrai remake, tandis que cet épisode 3 est plutôt une, euh, on va dire, une relecture euh, de, euh, ben de l'épisode originel euh, sorti euh, à l'époque euh, sur PlayStation et qui, pour ma part en tout cas, euh, était mon épisode préféré avec Code Veronica sorti sur Dreamcast euh, quelques temps euh, plus tard. Alors, Resident Evil 3 vous place euh, dans la peau de Jill Valentine et de Carlos, un mercenaire, euh, dans des événements qui se déroulent à la fois avant, pendant, après euh, l'épisode euh, 2, et euh, voilà, donc on a une grosse partie qui se déroule en parallèle et euh, qui donne eh bien, tout son scène, en fait, euh, à, euh, cette, euh, à cet opus, parce que justement, euh, pendant que Léon et Claire euh, sont dans le commissariat, Gilles euh, et Carlos, eux, sont aux prises avec les événements qui se passent directement euh, en ville et qu'ils doivent affronter euh, pour eh bien, euh, espérer euh, euh, s'en sortir. Alors, le jeu euh, a également comme caractéristique de vous opposer à un ennemi euh, qui est euh, un ennemi mortel, euh, qu'il était, qu était hein, dans le. Dans le troisième dans le troisième opus initial et qui l'est toujours aujourd'hui, à savoir le Nemesis, cette espèce de créature mutante euh, vraiment vraiment euh, dégueulasse et qui euh, euh, vraiment va vous donner euh, du fil à retordre parce que euh, il est euh, extrêmement euh, extrêmement costaud. Excusez-moi, hein, je, je passe les cinématiques, mais ça fait partie euh, des choses que euh, nous devons, en tout cas, dans le respect des règles, même si le jeu est sorti, on va le, on va le respecter quand même, euh, nous devons, eh bien, euh, squeezer. Alors, euh, là, on est dans un passage du jeu qui demande, eh bien, on est tout au début de l'aventure, vraiment, vraiment tout tout, au tout, tout début de l'aventure. Euh, L'idée était de ne pas vous spoiler, justement... Euh, le titre de manière euh, trop forte euh, et euh, simplement de, de vous mettre en place dans les toutes premières heures euh, de jeu dans euh, Raccoon City euh, de manière à pouvoir eh bien, euh, vous laisser euh, la surprise euh, de la découverte. Il faut rétablir en fait les sous-stations euh, du métro pour pouvoir euh, tout simplement rétablir le courant et euh, se barrer de Raccoon City. Du moins, c'est euh, le plan initial de euh, Jill et de euh, Carlos. Un espèce de saloperie qui vous euh, qui vous qui vous empoisonne et qui donc du coup euh, sont un peu euh, un peu relou en fait euh, à euh, éliminer parce que euh, lorsque vous êtes empoisonné vous ne pouvez plus quasiment euh, bouger et il faut en fait voilà leur tirer dessus pour les euh, dégommer ce qui est le, le cas d'ailleurs de toutes les, les créatures pour être également parfaitement transparent pour ce test nous avons choisi de nous placer en mode normal euh, en mode pardon facile ce qui explique pourquoi j'ai ce gros fusil euh, mitrailleur dans les bras, puisque celui-ci vous l'avez immédiatement lorsque vous êtes en mode facile. Alors on va commencer justement, puisqu'on parle euh, du mode facile, on va, on va commencer à parler de la durée de vie euh, du titre, qui est peut-être un des gros points noirs de euh, ce Resident Evil 3. Euh, sachez qu'en mode facile, j'ai fini dans mon premier run le jeu en moins de 4 heures, 3h37 pour être exact, ce qui n'est pas suffisant d'ailleurs pour obtenir le rang S, puisque pour obtenir le rang S, il faut finir le titre en euh, moins de 2 heures et moins de 5 sauvegardes. Vous avez toujours vous savez, les classements qui sont propres à la série des, euh, Resident, euh, des Resident Evil euh, à euh, effectuer. Donc 3h30, euh, c'est peu. Très très peu. Et mon deuxième run en mode facile m'a amené en ayant chopé toutes les armes à euh, un peu plus de 7h. Je crois que j'étais à 7h27 ou 7h37 très exactement pour, euh, pour un deuxième run en mode normal dans lequel j'ai pris mon temps pour ramasser euh, les différents papiers, pour... Euh, eh bien euh, euh, bah, décidément je fais n'importe quoi pour ramasser les différentes, euh, les différentes notes les différents papiers, euh, débloquer euh, toutes les armes qu'on va avoir euh, à disposition et qui d'ailleurs euh, sont proches euh, de celles euh, de l'original et euh, pour bah voilà euh, prendre un peu plus mon temps mais même cette heures de jeu euh, ça fait un peu court d'autant plus que le titre a assez peu de euh, replay value euh, je vais euh, revenir là dessus et c'est peut-être l'une des grosses différences avec l'original. Donc si vous êtes un habitué de la série, privilégiez immédiatement et bien un mode de jeu en on va dire en mode normal puisque c'est là que vous trouverez un challenge qui sera acceptable puisque en mode normal vous vous retrouvez avec au final assez peu de munitions, assez peu de trousses de soins, ce qui n'est pas le cas euh, du mode facile, vous voyez, les ennemis sont quand même assez euh, amorphes et euh, bah, vous feront pas grand mal et surtout vous allez trouver euh, pléthore de... Euh Attendez, hop, je vais faire ça. Pléthore de, euh, <rire> de, euh, de munitions, pléthore de trousses de soins, et euh, franchement, vous en sortir euh, à très bon compte. Et même le Nemesis, sur lequel on va revenir dans quelques instants, puisqu'il devrait pas tarder euh, à faire euh, son apparition euh, dans ce test, euh, même le Nemesis est quand même assez simple à dégommer. Alors justement, puisqu'on parle de dégommer le Nemesis, sachez que comme dans l'original, vous aurez la possibilité lorsque vous le... Euh, Lorsque vous l'affrontez, vous et eh bien euh, de débloquer des trousses d'équipement, il lâche des mallettes en fait pour vous arrivez à le mettre euh, KO. Ce qui n'est d'ailleurs pas une mince affaire en mode normal et je ne vous parle même pas euh, en mode hardcore euh, de tout ça parce que ça devient euh, très très compliqué euh, de le mettre KO. Le Némesis c'est d'ailleurs une euh, faire enfin, une petite sauvegarde d'ailleurs. Le Némesis est d'ailleurs euh, l'une des euh, l'une des, des réussites, en fait, de, de ce remake, de cet épisode, pardon, je vais arrêter de parler de remake, puisqu'il est bien plus agressif que dans, le précédente, que dans le précédent épisode, que dans la précédente version, pardon, avec des, bah voilà, des possibilités étendues de par, les, bah de par les, les, les capacités techniques de maintenant, il grimpe au mur, il dash dans tous les sens, il est même capable, limite, de se téléporter, en fait, euh, pour, vous, euh, bah pour, pour vous surprendre, oui, il va y avoir sa, sa première apparition. On va laisser. Voilà, coucou. Stars. Voilà, donc il paraît comme ça très lent, mais il a encore une fois euh, les tentacules. Il a euh, la possibilité. Euh, oui, vous lui faites strictement rien. assis ah, si, en mode. de euh, j'avais jamais vraiment essayé. Hop, alors vous pouvez euh, d'ailleurs euh, esquiver euh, maintenant dans cette version, les différents coups. Alors, quand vous y arrivez, bien sûr. Quand vous êtes par terre, il hein, faut, faut vous relever immédiatement. Euh, il a quand même une belle grosse sale gueule, ce Némésis. Voilà, vous voyez, là, je l'ai paralysé, et donc j'ai récupéré une caisse. Et cette caisse de matériel... Attendez, par contre, hop, on va tout de suite pouf l'utiliser cette caisse de matériel quand vous l'ouvrez vous allez trouver et eh bien soit des munitions soit des armes ça va dépendre de euh, voilà, un chargeur étendu pour le pistolet ça va dépendre en fait des euh, des affrontements alors quand il est comme ça hein, faut pas croire que vous euh, l'avez que vous l'avez euh, battu euh, longtemps il va vite se relever et à partir de ce moment dans le jeu il va vous harceler euh, systématiquement et on va vraiment retrouver l'intensité du Resident Evil 3 original, avec, je vous le dis encore une fois, un Nemesis qui euh, ne vous fera pas de cadeau, et qui va passer son temps à vous courir après. Alors le problème, par contre, c'est qu'en fait, il va vous courir après, mais uniquement, euh, j'allais dire, dans euh, Raccoon City, et euh, après vous laisser plutôt tranquille par la suite, ce qui est euh, d'ailleurs dommage, et ce qui va m'amener à l'une des euh, grandes différences avec euh, le titre original, c'est que ce Resident Evil 3 est extrêmement euh, linéaire. Extrêmement linéaire, pourquoi Parce que euh, vous allez vous retrouver, en fait, à euh, enchaîner euh, les niveaux sans possibilité de choix. Dans le premier, dans la version euh, originale euh, du titre, vous aviez la possibilité, le Nemesis de retour, voilà, donc ouais, je, vais, euh, je vais essayer de... Ah, là, là il m'a chopé avec sa tentacule. Dans la version euh, originale euh, du titre, le, euh, le jeu vous mettait euh, aux prises avec des choix. Euh, des choix qui vous permettaient, eh bien. Où est-ce qu'il est passé en fois et voilà. Hop là, vous voyez, il s'est carrément téléporté. Euh, des choix qui vous permettaient. De euh, eh bien à un moment eh bien, de choisir une route pour Gilles et pour Carlos. Euh, ici, euh, le choix a été fait de euh, tout faire euh, dans euh, la foulée. C'est-à-dire que euh, vous allez euh, exclusivement, Hop. Ouais, je l'ai esquivé, vous allez exclusivement en fait suivre une aventure linéaire. Vous êtes dans les euh, rues de la ville. Ensuite, vous êtes dans euh, le, dans euh, des souterrains ensuite dans euh, un hôpital puis euh, dans le commissariat et, euh, et puis le niveau final du jeu donc vous vous retrouvez euh, finalement à faire euh, toujours les, les, les, la jauge d'esquive en fait est euh, assez courte vous vous retrouvez toujours à faire euh, la même euh, on va dire euh, la même euh, la même chose et euh, peu de euh, peu de possibilités finalement de euh, rejouer puisque euh, vous allez euh, bah, vous allez vous retrouver eh bien euh, à faire le jeu d'une seule traite et finalement la seule euh, la seule replay value va se trouver dans la possibilité de réaliser euh, les objectifs avec classement pour débloquer les euh, succès euh, qui seront liés à, euh, à cette euh, rejouabilité avec euh, classement et bien sûr les items qui euh, vous sont donnés euh, en récompense. Pour le reste... C'est vrai qu'on euh, n'a euh, plus ces choix et c'est dommage parce que euh, ces choix vous amenaient à des passages qui ont été tout bonnement supprimés euh, de cette version. Et là encore une fois, euh, bah, on n'a pas compris parce que euh, supprimer le passage du parc, supprimer le passage du défroid, je ne l'avais pas vu lui, euh, c'est franchement, euh, franchement dommage parce que c'était vraiment des moments qui pour moi étaient des moments d'anthologie, le boss contre l'hélicoptère. Pareil, pas compris pourquoi est-ce qu'il avait été supprimé. C'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment regrettable. Et, euh, et, bon, bah voilà, euh, c'est, un choix comme un autre. Là, vous avez euh, une, vous avez une relecture qui euh, vous amène, et eh bien, euh, à devoir. Alors, attendez, alors là, il a... ouais, c'est y a une petite énigme qui vous amène à devoir euh, là, simplement avancer euh, sans véritablement euh, sans véritablement, et eh bien euh, alors attendez, donc c'est celui du bas celui du milieu donc c'est FA02, ensuite RA03 euh, FA02, excusez-moi, je l'ai passé on va, on va la faire vite fait FA02, ensuite on a dit RA03 ça va me permettre de continuer par la suite RA03 à 03 et, en... et ensuite c'est celui euh, du bas donc c'est euh, si je dis pas de bêtises SA -E R03 et ensuite SA02 voilà SA02 Clac, clac, clac, clac, clac, et voilà, on a redémarré, donc on va pouvoir continuer. Donc là, vous vous retrouvez avec une relecture euh, extrêmement linéaire et qui, euh, en plus de ça, euh, vous enlève, je vous dis, euh, certaines parties euh, d'anthologie. Alors, les nouveaux joueurs ne s'en rendront pas forcément compte, eux, ils vont voir en fait un titre euh, très orienté action avec un challenge qui va être euh, largement acceptable dès le mode normal. Mais c'est vrai que les, les amoureux de l'épisode originel vont franchement être déçus, euh, à mon sens, en tout cas moi je l'ai été, euh, par, cette, euh, par cette relecture euh, qui quelque part en fait euh, bah, euh, va vous, bah, va, vous re, va vous mettre en fait euh, euh, simplement euh, pas face à ce que vous attendiez, à savoir euh, peut-être eh euh, tout simplement euh, une version euh, euh, remaster avec un hero engine qui fait toujours aussi bien le taf. Franchement, le jeu est très très beau, Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Le jeu est vraiment, euh, est vraiment magnifique. Euh, les, les monstres sont, euh, sont, sont franchement flippants. Alors, Avec peut-être un petit bémol encore, c'est que euh, le bestiaire, par rapport en fait, à l'épisode original, a été quelque peu, euh, quelque peu modifié. Euh, et euh, notamment, en fait, vous, vous avez un peu moins de variété. Alors, on retrouve les leakers, on retrouve les brain suckers, mais vous n'avez pas les araignées euh, qui, de mémoire, étaient très présentes. Euh, dans euh, l'épisode euh, dans l'épisode originel et, euh, et c'est d'ailleurs euh, dommage, alors euh, dans les petites euh, nouveautés euh, également, sachez que le Nemesis n'hésitera pas à vous suivre, euh, y compris euh, dans les salles de sauvegarde, dans certaines salles de sauvegarde et euh, dans, euh, certains, euh, dans certains endroits d'ailleurs on ne devrait pas tarder à le voir parce que ça fait euh, je trouve un peu trop longtemps euh, qu'il m'a euh, foutu la paix, là il faut retourner à la station euh, de métro et voilà vous voyez, il est quand même euh, voilà, c'est lui qui euh, c'est lui qui contamine les euh, lui qui contamine en fait les, euh, les gens et euh, il va euh, donc là il va vous harceler et après avoir fini ce niveau là il vous laissera un peu plus on va dire un peu plus euh, tranquille. Euh, D'ailleurs, je suis pas allé chercher le fusil à pompe, euh, j'aurais dû. Vous pouvez toujours de toute façon louper euh, des armes, et euh, ça, c'est toujours euh, une, une constante. Alors, le Nemesis vous suit hein, dans les salles de, de, de pause, par contre, il ne vous suit pas, Vous voyez Par exemple, dans, euh, dans ces moments-là, j'ai réussi à me dégager à temps. Par contre, voilà, là, là, ça pue parce que je suis en fait entre le némésis et, euh, et un zombie, et franchement, voilà, ça sent quand même ça sent assez mauvais, tiens. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté voyez, il est, carrément, euh, il est carrément descendu, par contre j'ai réussi à faire, euh, à faire une esquive l'esquive voilà, hein, vous sauve quand même pas mal la vie euh, dans, euh, dans le titre et, euh, et franchement tout au long de l'aventure c'est quelque chose dont vous allez euh, vous servir sachant que si vous euh, sortez votre gun juste au moment où vous esquivez eh bien, vous avez la possibilité de ralentir aussi un peu euh, le temps. Donc, en résumé, si on devait mettre une note euh, et l'expliquer, euh, ce serait un 7 sur 10 pour ce Resident Evil 3. Pourquoi Parce que euh, c'est une relecture, certes, mais une relecture qui enlève quand même pas mal de passages que moi je trouvais d'anthologie euh, par rapport au précédent épisode. Une relecture qui euh, est une relecture qui va vous euh, vous astreindre en fait à un cheminement euh, linéaire dont la seule replay-value, finalement, va être la possibilité eh bien, de refaire le jeu de, euh, de manière plus rapide ou de manière plus difficile pour débloquer un classement qui sera euh, bien meilleur que celui que vous aviez eu euh, la première fois ou euh, lors de vos premiers runs. Euh, à côté de ça et de ce point noir, le titre est quand même... Euh, assez, euh, assez bon, assez prenant, euh, techniquement c'est réussi, le Nemesis est réussi, euh, pas en mode facile, c'est sûr que là, euh, en mode simple, en, en mode facile, euh, il ne sert à rien, par contre, dès que vous êtes dans les modes au-dessus, euh, franchement, le Nemesis est euh, ultra balèze et euh, ne vous lâchera pas euh, une seule fois, donc sans doute les puristes seront déçus euh, et par la durée de vie et par euh, le cheminement linéaire mais ceux qui découvriront l'aventure ne euh, devraient pas voir en fait euh, ce défaut et se dire que finalement ils sont aux prises avec un bon petit euh, Resident Evil mais très orienté action, un peu moins survival d'ailleurs que euh, les remakes euh, de l'épisode 2 voilà on a fait le tour de ce Resident Evil 3 on va se quitter là-dessus et se dire à très bientôt sur xboxlive.fr pour un nouveau test. En attendant, très bon jeu et bye bye.